La chaussette parlante. Paragraphe audio numéro 41. Note de l'auteur. Après avoir soigneusement pesé le pour et le contre, il m'a semblé qu'enregistrer deux versions en parallèle aurait doublé la taille de l'aventure de manière trop artificielle. J'ai choisi de n'enregistrer que celle qui correspond au tutoiement, car il a dû un côté plus convivial. Il y aurait certes eu un décalage intéressant à conserver le vouvoiement dans cet AVH, puisqu'il induit une atmosphère de sérieux, de distanciation qui aurait apporté un contrepoids à l'aspect loufoque mais il m'a bien fallu décider de conserver l'un ou l'autre. Il m'a semblé que le mouvement aurait sans doute été un peu trop lourd à supporter sur le long terme, rendant Josette peut-être moins sympathique et risquant de rendre l'auditeur trop spectateur. Si vous avez cru à la bonne foi de ces explications, je ne voudrais surtout pas vous persuader du contraire. Je vous invite, en m'excusant pour les puristes du vous, à poursuivre l'écoute aux trois. Si vraiment vous ne supportez pas le « tu », vous êtes tout à fait libre de réécrire la saga MP3 dont vous êtes héros en faisant les modifications et accords nécessaires pour la deuxième personne du pluriel à chaque passage où vous le jugerez nécessaire. Puis réenregistrer le tout et le monter puis le mixer. Vous pouvez même décider de réécrire tout le texte pour en faire une histoire totalement différente. Tant que lire. Si vous n'êtes pas convaincu et estimez que j'aurais dû faire l'effort de doubler le paragraphe, je peux vous répondre qu'il est fort possible que j'ossette ait souhaité conserver le vouvoiement, mais pas vous, au contraire. Ce qui ne double pas mais quadruple le nombre de paragraphes. Le tutu -tu plus le vous-vous plus le tu-vous et le vous-tu. Et ce n'est pas tout. Car à tout moment, un des personnages peut décider que finalement il préfère tutoyer ou re revouvoyer parce qu'il boude par exemple. Il faudrait donc potentiellement écrire des variantes pour chaque phrase parlait qui contient un tu ou un vous. Soit un nombre de paragraphes proche de l'infini. Vous n'avez donc plus aucune excuse pour ne pas aller aux trois. Enfin, en tout cas, je n'en vois pas. Si vous en avez quand même une bonne qui m'a échappé, je m'en excuse. Mais si vous voulez poursuivre cette aventure, il vous faudra quand même aller au 3. Pour resituer le contexte, car vous l'avez sans doute perdu avec toutes ces dégressions, vous venez de sortir du puits asséché et avez fait quelques pas. Je sais que vous proposant le tutoiement, vous acceptez. Vous lui répondez donc, C'est comme tu veux. Rendez-vous au 3. Rendez-vous au 3